Alors, qui est Camilla Jordana C'est peut-être le moment de nous poser la question. Moi, j'ai l'impression que c'est une cagole du 8-3, mais t'étais pas tout à fait d'accord au roi. Euh. Cagole, elle euh, fait une première aile quand même. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence. du chinois.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 Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Camélia Jordana doit-elle demander pardon ou devrons-nous bientôt demander pardon à Camélia Jordana C'est la question du jour. Comme d'habitude, la vidéo d'actualité de La Fournée, c'est celle où on met les choses en perspective. Pourquoi fait-elle l'actualité, comme on dit aujourd'hui bah, Tout simplement parce que en parallèle de ça de la sortie de son nouvel album, dans le cadre de ce qu'on appelle sa, sa tournée, ou sa, ce qu'Ardisson appelait la promo, eh ben, euh, elle s'est fendue d'une saillie dans l'ops. Voilà, c'est cette saillie dans l'ops que nous allons maintenant lire ensemble. Pourquoi dis-je nous 1 1 1 c'est pas vous les chatons, c'est Aurora. Eh oui, Aurora is back Alors, pas l'original hein. Enfin, attention, parce que je sens qu'il y a confusion au niveau des Aurora. Vous n'avez pas l'esprit clair, et comme dit Maître Janko, si vous n'arrivez pas à exposer clairement un problème, la probabilité que vous arriviez à la résoudre approche de zéro. Donc, la, la, la, la Aurora la Diva, déesse Aurora, c'est Aurora Cortopassi, euh, qui fait des vidéos de cuisine sur YouTube, et que j'ai dragouillé euh, il y a 2-3 ans, euh, rapidos sur Instagram, et qui euh, m'a à moitié pas répondu. Voilà, ça c'est la Aurora originale. Ensuite, il y a Aurora, une, une autre personne qui s'appelait Aurora que j'avais recruté pour me faire la, la réplique, euh, la, comment ça s'appellerait, un peu le, le journaliste, enfin être hors champ et me servir de sparring pendant les vidéos, elle s'appelait vraiment Aurora, mais euh, elle n'a pas surmonté l'épreuve du café. Donc on verra si Aurora du jour surmonte l'épreuve euh, du café et euh, fera un, un, bon, un bon sparring, vous voterez dans les commentaires ci-dessous pour savoir si la Aurora numéro 3 qui s'appellent peut-être pas Aurora, mais de toute façon maintenant, elles s'appelleront toutes Aurora, passe ou pas le, le test. Et puis derrière la caméra, puisque je finis de présenter toute l'équipe, aujourd'hui c'est Nicolo. Voilà, désormais je travaille en, en poule, donc il y aura plusieurs cadreurs, plusieurs monteurs, plusieurs Aurora, et on leur donnera des petits surnoms amicaux pour essayer de les reconnaître. Alors Aurora, euh, tu as lu l'interview de Camilla Jordana Oui. D'accord, qu'est-ce que ça t'a évoqué Ah, juste avant, pardon Oui, parce que ça y est, vous recommencez, là, un petit peu, vous vous croyez au souk à Babel vous commencez à me réclamer des promos. J'ai expliqué... Alors, qu'est-ce que, qu -ce qu on, qu -ce que en penses, Aurora C'est quoi notre politique de promo là bah, Normalement, euh, non, là, théoriquement. Moi, je pense que j'ai été clair. Pendant toutes les promos de Noël, j'ai dit, c'est la dernière fois, avant l'anniversaire, fin mai, début juin. On est quoi On est en janvier Non, c'est pas correct. Moi, je trouve ça incorrect, donc... À la limite, si Aurora me forçait un petit peu avec, je sais pas, un peu, un peu, un peu de tendresse, un peu de dévouement, mais non, j'ai pas l'impression que ça soit parti dans cette direction-là. Donc, je crois que ça va être non. C'est un peu dur, l'hiver va être rude, il y a le Covid. Euh... Ok, ok, ok. Alors, pour les abonnés, les nouveaux abonnés à mon contenu payant qui s'appelle l'offre VIP, allez, on va leur faire un beau, beau, beau cadeau ce mois-ci pour tout abonnement avant le 31 janvier ils recevront la plus belle édition de mon livre préféré, un de mes livres préférés sur les relations hommes-femmes, qui s'appelle La promesse de l'aube, de Romain Gary. Ça va, Aurora Ça va. Ok. Si j'étais un homme, je demanderais, pardon, dit Camilla Jordana, à ne pas confondre avec Diane Tell, qui, si elle était un homme, deviendrait capitaine. capitaine voilà, bien retenu. Facile et fragile. Qu'est-ce, Aurora Ce sont deux adjectifs qui qualifient Camélia, Jordana, car euh, elle affiche désormais ouvertement son féminisme. Ouais. On peut dire que c'est assez original là, à notre époque. Ouais. C'est ce qu'on appelle ne pas être là, là où on t'attend. Ouais. Avant l'interview, d'abord, est-ce que tu est as écouté Aurora, Camélia, Jordana euh... oui. oui. Moi, personnellement, jamais. Mais néanmoins, pour l'exercice, c'est parce qu'en vidéo d'actu, on ne décontacte, contextualise pas, on essaie de savoir de qui on parle, depuis quand, qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Je me suis enfilé hier soir euh, une dizaine de minutes. Non, cinq minutes. Dix minutes. On s'est fait, fait une dizaine de minutes de Camélia Jordana en amoureux hier soir avec Aurora. Alors nous, nous, en fait, avec un autre côté un petit peu, un peu macho, Aurora et moi, on s'attendait à une Wesh Denby, à une Aya à, à Nakamura Terre, c'est-à-dire à une espèce de... Comment ça s'appelle leur base musicale, là, du, du Zouk euh... Donc moi je m'attendais exactement à ça, et non en fait c'est une pop euh, d'époque, qu'elle veut euh, appeler euh, indie ou indépendante, bon euh, je sais pas très bien de qui elle est indépendante, on verra plus tard au niveau de sa construction musicale qu'en fait elle a pas été indépendante de beaucoup de gens, hein, surtout de beaucoup d'hommes, sinon euh, son, elle aurait en fait une chanson à son répertoire je crois, hein, si elle avait pas eu des hommes euh, mais il demander Voilà, mais on va y venir, t'emballe pas, t'emballe pas, calme-toi, on va y venir. Donc, je ne sais pas de, de, de qui elle, elle dépend ou elle indépend, en tout cas, c'est une pop assez bien produite, relativement léchée, euh, qui se laisse écouter. Alors il y a évidemment beaucoup de, de renumérisation de sa voix, il y a une espèce d'écho qui traîne derrière, euh, euh, les arrangements euh, sont un peu barbares, mais euh, finalement, euh, à, à échelle de l'époque, c'est assez solide. Oui. Ça, ça a comme principale qualité et, co et comme principal défaut, d'être vraiment l'image de son temps. Donc, ça vieillira très mal. C'est-à-dire que quand on, quand on écoutera ça dans 20 ou 30 ans, ça sera vraiment la caricature du son des années 2010-2020. Un petit peu comme si aujourd'hui, vous écoutiez... Euh, je sais pas quoi, un beat des années 80 sur la ligne. La Je sais plus quelle était la machine où ils ont inventé ce beat des années 80. C'était Line, la marque. Euh, une espèce de. Tch, tch, tch. La, la, le, le son de caisse claire de batterie des années 80 a été euh, propagué, propagé par un, une petite machine. Ça, la marque, c'était Line. Enfin, bon, bref, vous entendez un son daté d'une époque. Que, que vous parvenez à dater comme ça immédiatement, ça sera le cas, ça sera extrêmement datable. Déjà, vous réécoutez Lost, son album de 2018, par rapport à, à celui qui s'apprête à sortir, déjà, vous vous sentez voyager dans le temps alors que ça n'était qu'il y a deux ans, entre guillemets. Euh, mais ça, on verra dans, dans son caractère, dans quelques, dans quelques minutes, selon moi, selon moi comment ça s'explique. Donc voilà, ça a le principal défaut de la pop féminine, comme Madonna, comme Beyoncé, comme toutes qui est que c'est ta consommation immédiate c'est-à-dire que la date de péremption est très rapide la, la qualité de la musique c'est le datage hein. c'est-à-dire cest qu'est-ce qu'advient euh, une prod dix ans après, 20 ans après est-ce que c'est réécoutable 30 ans après c'est l'épreuve du temps en fait hein. comme, dit, comme dit, ah qui parle de l'épreuve du temps petit jeu en, en commentaire vous avez trouvé, bravo l'avant-dernière la, la, la, fournée je crois, vous aviez découvert la petite référence musicale, et bien celle-ci c'est peut-être la même d'ailleurs vous me direz Bref, euh, je ne suis pas certain que Camille Jordan passe les preuves du temps, mais ce n'est pas ce qu'elle cherche en même temps. Encore une fois, la pop, la pop féminine, c'est quelque chose à, à, à... On digère rapidement et... Euh, des oui, mais lesquelles Et j'ai besoin de vous. Euh, oui, euh, sauf que France Gall, on sait qui a Le écrit. Michel Berger derrière. Voilà, c'est <rire> ça. Et en plus, euh, la période vraiment cool de France Gall, c'est celle où elle jouait avec que des musiciens masculins, qui étaient des musiciens de funk américains, notamment des musiciens de Prince. Donc, euh, à la limite, elle ne faisait qu'à poser sa, sa voix. Alors, euh, la partie musicale. Donc, euh, qu'elle semble loin, l'image euh, de la jeune fille de 16 ans. Ah oui, des, 16 ans déjà, hein, qui se faisait... Elle en a 28, c'est ça ouais, Donc ça fait ça. 12. 12 ans déjà. Il y avait une jeune fille de 16 ans qui se faisait remarquer sur le plateau de la Nouvelle Star avec ses ray et son vibrato. Donc là, une journaliste qui s'appelle Aurora... Sophie Delassin. Sophie Delassin. Lui donc l'oriente, commence à orienter son interview vers le métissage de sa musique. Elle prononce pas le mot métissage, calmez-vous, hein, c'est crescendo en fait. Euh, simplement, elle voilà, lui dit vos, vos contours artistiques sont son, son flou, euh, comment, se, comment se découpe un petit peu votre, votre personnalité musicale, ce à quoi elle répond grosso modo. Euh, Vas-y, je sais que ça te fait plaisir, t'aimes bien ce passage-là. Je fais le lien entre les deux univers entre lesquels je me promène depuis mes débuts, la pop... L'électroacoustique, loin, c'est l'album d'une femme française et arabe qui mélange plusieurs influences. Le rythme d'Afrique du Nord, de Mauritanie, du Sénégal, du Congo, du Mali et la SOL, le hip-hop et l'électro. Euh, donc voilà, c'est donc une, une pop, euh, qu'en dire, euh, métissée, qui se vend qui est assez bien produite, qui se vend pas mal. Hein, euh, Lost, qui apparemment serait son, son plus grand insuccès, ou on va dire son succès commercial le plus, le plus tiède est quand même arrivé Aurora la 129e place des classements hebdomadaires. De euh, voilà, 2018. donc euh, d'ailleurs on devait chercher les autres performances et on ne l'a pas fait, donc un mauvais point pour Aurora. Tiens d'ailleurs, elle n'a pas encore passé tout à fait le test du café. Alors tu vois, <rire> tu vois là il y a une machine à café, dans laquelle il y a du café fait par Bibi ce matin, et il y a trois à tasses. donc euh, vas-tu arriver, euh, penses-tu, sans faire une crise de féminisme aiguë, à verser le café de Bibi dans les tasses, et à faire deux mètres et à nous le présenter. Elle penserait quoi, Marlène ah ben, Elle attend de voir ta prestation. Merci. Je n'entends ni cris, ni complainte, ni, ni récrimination. Ça t'as Tu n'as pas été trop maltraité dans ta, dans ta féminité Tu t'es senti oppressé un petit peu au moment de te lever ou pas Au moment de verser le café dans, dans, dans la tasse. Une légère oppression, ouais. mais ça, ensuite, c'est redescendu ou tu la sens encore là ouais. Ça s'en va. Ça, ça ça se va, ça se dilue gentiment, mais bon. Ça s'en va et ça revient, c'est comme un tout petit rien. Ouais. Bon. Le choix des catégories, oui, alors euh, manifestement, euh, par contre, au niveau oppression et récrimination, euh, Camilla Jordana, elle en a eu assez tôt, puisque nommée au aux, aux, aux victoire c'est ça Aux victoires de la musique. Ouais. Euh, son album était nommé Victoire de la Musique. Oui, donc a priori, on pourrait dire que quand même, euh, pour une soi-disant opprimée euh, dans un pays qui ne laisserait pas sa chance à l'altérité et, et qui euh, se serait fait reconnaître euh, par sa xénophobie, c'est quand même pas mal de, de, de nommer aux Victoires de la Musique des, des soi-disant euh, binationales euh, à, à cheveux ondulés. Mais non, ça ne va pas suffisamment, tu comprends dans la catégorie de meilleur album de musique du monde Oui, alors justement, c'est ça le problème. Donc d'un côté, on se réclame d'une musique métissée de ces 7 ou 8 genres-là, mais ensuite on est, on, est, on est nommé et donc on gagne en, en, en reconnaissance, donc en vente, donc en tout ça. Mais euh, on n'accepte pas que la... On veut être, on, on veut être euh, rangé... On va être classé, on va être dans le classement de la musique française. On n'aime pas la catégorie, on se montre ostensiblement insatisfaite de la catégorie dans laquelle on est, on est rangé. Alors moi, ça m'évoque une première chose, c'est qu'en fait, euh, c'est un peu comme un supermarché qui range ses produits, hein, puisque le, euh, la musique, est une industrie, c'est un business, c'est une machine, comme disaient les Pink Floyd. Euh, le choix des catégories, c'est la plateforme de diffusion qui le fait. C'est-à-dire que oui, effectivement, ce jour-là, au Victoire, qui est un mode de diffusion, qui est une plateforme parmi d'autres, au Victoire, tu étais musique du monde, mais en fait, si on, remar si on regarde sur toutes les plateformes de, de, de, de streaming et compagnie, elle est dans une catégorie différente à chaque fois, et, cette, et cette, ce classement, cette catégorisation, change à chaque album. Comme je lisais dans une étude de CAD très très récente de... De, de business et de marketing, euh, l'industrie agroalimentaire, il y a des commerciaux qui vont dans le supermarché pour se battre avec les chefs de rayon pour que le, les produits soient classés autre part. Je lisais cette histoire d'une marque apparemment de, de snacks. Bah, tu l'as à côté de toi d'ailleurs, regarde, sur la table basse, tu as un Harvard Business Review. Donc voilà, je lisais ça. Et il euh, y a donc cette étude de cas d'influence de, du placement du, du produit en l'occurrence un, un snack à base de, de galettes de riz je crois euh, dans le placement du supermarché et apparemment il marchait mieux s'il était au rayon euh, snack énergétique beaucoup mieux plusieurs fois mieux enfin un facteur de x fois euh, mieux euh, que s'il était au, au, au rayon musique du monde donc euh, Camilla Jordana ce serait plus à la limite euh, la métaphore faudrait la faire avec un gâteau de semoule plus qu'avec euh, une, une galette de riz mais vous comprenez l'idée c'est-à-dire que ça ne lui est pas réservé. C'est le sort de n'importe quel produit, dans n'importe quelle industrie, de dépendre un petit peu du référencement que lui font les plateformes. Euh, ça m'est arrivé dans différentes occasions. C'est gênant, mais encore une fois, j'ai du mal à croire que ce soit une discrimination à l'égard des, des, des, des filles euh, caramélisées à, à cheveux ondulés. C'est simplement la loi du genre et la loi du marché. L'enchaînement des sujets, alors ça commence par le, le choix de la catégorie musicale, donc on commence sur du assez light. Ensuite, ça passe par euh, des petites attaques sur Wikipédia, puis euh, une histoire de trottinette, je sais qui te tient particulièrement à cœur. Ouais, Vivant à Paris, les, les, les ouais. trottinettes, c'est un, un sujet. Là. Donc vas-y, à, à quoi fait-elle référence, euh, page suivante de l'interview, avec son histoire de Wikipédia, là, c'était quoi Donc le journaliste lui demande, pourquoi dites-vous, je suis française et arabe elle je suis franco-algérienne, mais française avant d'être algérienne. Je suis né en France, j'y ai grandi et je crois en la République. J'ai 28 ans, et depuis 28 ans que je suis une arabe en France, je subis tout ce qu'on peut subir quand on n'est pas blanche. Moi, moi, moi j'entends ça, j'ai envie de, me, de caler mon dossier en arrière, de croiser les bras, et j'attends la liste euh, des violences que tu aurais subies, j'attends le nombre de jours de, de, de ITT, j'attends... Euh, J'attends les conséquences que ça a eues sur ta carrière, j'attends les conséquences que ça a eues sur ta famille, sur ta santé. J'attends euh, impatiemment et je suis prêt à compatir. Vas-y, impressionne-moi. Récemment, sur ma fiche Wikipédia, mon nom avait été modifié. Au lieu de Camélia Jordana Aliouan, il était écrit Camélia Jordana Mouloud Aliouan. Ça m'a fait rire. C'est plus drôle que de se faire traiter de vieille pute. De s'entendre dire qu'on ferait mieux de retourner en Algérie ou de crever en enfer. Tout ce que je subis sur les réseaux sociaux. Mouloud, c'est débile et raciste, mais en moins violent. Le racisme existe, le sexisme aussi. Oui, alors là, on sent que tout à coup, il y a des espèces de ponts mentaux qui s'opèrent, hein, qu'on appelle, nous, entre initiés, l'union des opprimés ou, le, ou la concurrence victimaire, hein, c'est la même chose. Euh, Enfin, c'est la même chose. Ce sont les deux pôles opposés de la même lutte. Hein. C'est-à-dire que soit on essaie de la monnayer en montrant que, ça, que son oppression a été plus forte et plus ingrate et plus organisée que celle du voisin, soit on fin une entente de principe euh, au sens où euh, je suis victime de, de, je sais pas quoi, de racisme parce que tu es victime de d'autres bon, choses. Euh, en tous les cas, donc concrètement, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui est prouvé ben, qu'un un individu, une fois, aurait ajouté un, un, un prénom euh, soi-disant raciste sur sa fiche wikipédia. Mouloud. Ouais. Mais pourquoi c'est raciste, Mouloud C'est un prénom Ça existe ou pas Oui. Donc si je rajoute Nicolas sur ta fiche wikipédia, c'est raciste ou pas Non. Saint Nicolas. En plus, il y a un versant religieux dans Nicolas, tu vois. Nicolas, ouais. Saint Nicolas. Ouais. Bon, je ne sais pas, manifestement, euh, elle nous prêterait des intentions, euh, je pense, qui ne seraient pas tout à fait les nôtres. Et, et alors, elle sous-entendrait s'être fait insulter sur les réseaux sociaux. Très bien. Euh, qui ne s'est pas fait insulter Voilà, ça aussi c'est très original. Qui ne s'est ouais. pas fait insulter sur les réseaux sociaux Je ne sais pas, je suis quotidiennement insulté sur les réseaux sociaux. Euh, c'est un petit peu la loi du genre c'est assez connu en fait comme, comme procédé ça, ça m'étonne que tu t'en étonnes la liste j'imagine des agressions à son, à son égard doit continuer vas-y fais nous euh, oui, partagez-nous oui, oui. comme disent les jeunes oui oui oui parce que euh, chez Rukier, elle avait dit euh... elle est très régulièrement invitée chez Rukier oui ce qui pour une personne opprimée et déconsidérée euh, est quand même assez étonnant elle est passée plus souvent chez Rukier que toi, moi et tous ceux qui nous regardent par exemple elle n'a pas demandé à Rukier de s'excuser non, pourtant c'est un homme. En Il fait, y a, y a contre des, des hommes, policière. et des femmes oui. qui se font massacrer quotidiennement en, fait, oui, en ah, France, ah, tous les jours, pour nulle autre raison que leur couleur de peau. Aujourd'hui j'ai les cheveux oui, frisés. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en, en, en sécurité face à un flic en France. Oui, oui, non, mais ça c'est ce qu'on appelle la, la, la gradation inversée de la violence, c'est-à-dire je commets un acte euh, irréparable ou je, je, je, je me fais l'auteur d'une offense qui va laisser des traces, laisser une cicatrice, laisser une marque dans le débat public. Donc du coup, je suis absolument certain que je vais engendrer une réponse, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit euh, au niveau de la presse, ou que ce soit, euh, je ne sais pas quoi, hein, que, que, que les flics débarquent chez moi si c'est plus grave ou quoi. Mais je décide unilatéralement qu'en fait, le début de l'agression, c'est au niveau du retour. Je, je mets complètement ce que j'ai fait ou dit avant, tu vois Ouais, ouais. je, je l'efface et donc du coup dans le, dans le récit les choses apparaissent inversées alors euh, toi tu avais, bu, avais bugué Aurora sur son rapport au, au chauffeur de taxi et au VTC euh, donc on lui demande euh, de quoi traitait la chanson si j'étais un homme que dit cette chanson euh, elle nous dit que cette chanson est née d'une agression une agression dont j'ai été victime en allant en trottinette électrique rejoindre Tristan Salvati au studio il y avait un énorme embouteillage, je circulais entre les voitures à l'arrêt, je suis passé devant un chauffeur de taxi qui ne pouvait pas avancer. C'est vrai que comme disait Bacri dans Cuisine et Dépendance, un embouteillage à Paris, on ne pouvait pas s'y attendre. C'est bon. <rire> 40 ans qu'il y a de des de embouteillages de... à Paris. De Mais là, vraiment, euh, voilà. elle s'était pas préparée. Quoi. Elle était surprise. Euh, je suis passé devant un chauffeur de taxi qui ne pouvait pas avancer. Il l'a fait pourtant. Et c'est là qu'il a touché ma trottinette. Je suis descendu, je l'ai regardé, interloqué, et il s'est permis de me gueuler dessus. J'étais furieuse en arrivant au studio, en me demandant, si j'avais été un mec de 2 mètres de haut, est-ce que cet homme se serait permis de rouler sur une trottinette et de hurler Aurora est un homme assez grand. Je suis également un homme, un homme assez grand. Comment tu mesures Aurora, grosso modo, 1 m 85, non 1 m 92. Ah, un... C'est pas vrai. tu T'es sûr de ça sûr. D'accord. Bon, on a qu'un centimètre de, de différent, un ou deux alors, mais... Euh... D'accord, très bien. Immédiatement, allez viens, on va se mesurer. Bon, donc on est deux hommes de plus d'un mètre 90. Combien tu pèses à peu près 84. Ouais, 85. On 85. A... J'ai un centimètre de plus c'est un kilo de plus, c'est rigolo. Et, et donc du coup, euh, étant deux hommes d'un mètre 90, on n'a on, on jamais eu de conflit dans la rue, on ne s'est jamais engueulé avec personne dans la rue. Euh, non, ça, ça n'existe pas. Donc on peut, on peut sereinement, la main sur le cœur et l'autre sur la Bible, euh, dire à Camélia qu'on peut faire 1m90 et 85 kg, et on peut également euh, se chiffonner avec un chauffeur de bus, ou de taxi, ou un automobiliste. Ouais. Le, le mec ne va pas religieusement euh, nous vouer un respect éternel, euh, non, pas du tout. Et, euh, et, et, et faire, faire tes chouvas devant nous. Quoi. Non. Non, ça ne fonctionne pas exactement comme ça, Camilla, on est, on est, on est désolé. Voire même nous, nous dire d'aller nous faire enculer. Voilà, voire même chercher à se battre. Oui, voilà. Tandis que toi, par contre, non, tu comprends, il, il ne lèvera pas la main sur toi. Tandis que sur un homme, oui, c'est ce qu'on appelle le privilège, le privilège masculin. Bon, un véhicule, c'est entre 1 tonne et une tonne 5, une trottinette 10 à 15, donc il y a un rapport de 100. Quand deux objets se percutent avec un rapport de masse de 100, il y en a un qui est écrabouillé. Non, ce que je veux dire, c'est que... le euh, il n'y a pas une touchette à une trottinette. que Soit on te renverse et la trottinette est, est, est pétée en deux. Tu meurs, soit rien. En fait. Soit il n'y a rien. Il n'y a pas d'entre-deux. Ce <rire> n'est pas possible. Et elle dit qu'elle arrive au studio normal voilà. euh, et qu'elle a composé cette chanson en 10 minutes juste après. Voilà, donc elle n'était manifestement pas sur un lit d'hôpital. Et alors, de, deuxième remarque que tu avais justement faite hier, c'est qu'il y a une histoire de rapport étrange entre oui. les VTC, qui sont des petits êtres opprimés à protéger, à chérir et à prendre dans ses bras, et le chauffeur de taxi, qui t... on imagine que physiquement, tu es au niveau de la carnation, il y a quelque chose qui... Vas-y, détaille-moi oui, un oui, petit parce peu. Il euh, faut savoir de, de quoi on parle exactement. Le, ce dont elle parlait plus tôt, c'était les livreurs euh, Deliveroo. C'est ça qui l'avait inspiré. Et, et les chauffeurs VTC, fait... non Oui, euh, chez Ruket, donc les livreurs. Quel Deliveroo. est le point commun entre les livreurs Deliveroo et les chauffeurs VTC et, en général On va y venir, parce qu'un petit encart en bas de l'interview dans l'Obs, nous apprend, nous rappelle, pour qui connaissait pas bien sa carrière, c'était mon cas, il va aussi falloir compter avec elle comme actrice. En 2020, on l'a vu dans pas moins de trois longs métrages, dont La Nuit Venue, bon petit polar nocturne, autour de l'exploitation des chauffeurs de VTC sans papier. Il y a quelque chose de trop... Qu'est-ce qui... Qu qui fait que ça ne marche pas Oui, ça ne passe pas chez le taxi. Est-ce qu est... Est -ce que c'est parce qu'il a un petit plot lumineux au-dessus de la voiture Est-ce que c'est parce qu'il représente une, une, une certaine forme de... De, de, de, de caste, ou de, con, ou, de, de, de, ou de constitution, ou de société, ou est il peu est peut-être euh, un peu blanc. Un peu, On imagine que peut-être que le chauffeur de taxi était un petit peu trop de souche. Alors oui, alors, j'avais également noté que chez Ruquier, il y a 10 ans, elle avait déjà fait le, sa petite saillie donc il y a 10 ans elle n'avait que, que 18 ans, et c'était l'époque du débat, tu sais, burqa. Et donc, il y a dix ans, chez Ruquier, elle avait déjà sorti cette, euh, cette punchline dans le débat pour ou contre la burqa, qui était euh, finalement, euh, qu'est-ce qui vous dérange le plus entre le burqa et le string qui dépasse Mais moi, alors, j'avais un petit résidu de mémoire comme ça dans un coin de la tête, et je me disais effectivement que cette, ligne, cette punch n'était pas d'elle, et j'ai eu la confirmation en cherchant que ce n'était pas tout à fait d'elle, tu vois et c'est même de quelqu'un euh, qui, je crois, n'est pas tout à fait sur, une sur la même ligne politique euh, qu'elle. Politique qu Donc déjà, elle nous donne déjà les indices, si tu veux, les prémices, qu'elle a une grande plasticité mentale. Qu'elle a une grande capacité à absorber des punchlines et à les ressortir sans que ça soit forcément passé par le la digestion. Quoi. Hein ouais. Bon, alors l'interview, est-ce qu'on a loupé quelque chose dans les grandes lignes euh, Il faut se préparer. Préparer parce qu'elle euh, va sortir un documentaire. Ah oui, alors explique-nous. Un documentaire féministe. Ah, ça m'est assez surprenant. Un documentaire féministe où elle donne la parole aux hommes. Très bien, et alors, euh, du coup, sous, sous, sous quel angle Quel serait le, le pitch, comme dit tout euh, euh, disent, disent euh, le monde D'obtenir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, c'est le but du féminisme, selon elle. Elle est en quête d'égalité, hein. elle le dit. Le courant du féminisme peut renfermer plein d'avis différents, mais cette quête d'égalité est ce qui nous rassemble. Pour y parvenir, nous devons interroger le masculin. Ce combat ne peut pas être exclusivement féminin, d'autant plus que le pouvoir de notre société est patriarcal. Je finis la, oh, pardon, la déconstruction. La déconstruction n'aurait lieu que si elle est aussi masculine. On, alors, vous entendez bien tous les mots clés. Hein. Patriarcal, déconstruction, questionner. Courant, égalité, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Patriarcal, on rappelle pas les nuances, hein. société patriarcale, matriarcale, patrilinéaire, matrilocale, euh, niveau individuel, euh, symbolique et politique, tout ça je l'ai fait dans la dernière fournée, je vous renvoie pour cela à mon entretien avec le sociologue Sylvain Durin. Lien dans le coin de l'écran ci-dessus. Et, et l'histoire de la pissotière, au roi alors, y a tu nous épargnes parle, pas ça quand même. Et, euh, non non, il euh, y en a une autre qui est, qui est pas mal avant, qui prépare le terrain. Euh, parce que je sais que les hommes ne sont pas non plus en accord avec tous les dictats masculins que la société leur impose. Je ne peux pas croire qu'ils soient tous d'accord avec le fait d'avoir forcément un énorme sexe, de devoir être capable de faire l'amour pendant des heures, de devoir faire jouer à leur partenaire, ta ta ta, là, très musclé. Est-ce que tu est es d'accord Et, et de gagner plus d'argent. <rire> ben, C'est très bien, Camélia, donc moi, je vais te moi, en tant que psychosociologue, je vais te proposer de faire une petite expérience. On va jouer à un jeu. On va prendre, dix, on va prendre un échantillon de 10 hommes, d'accord On va en prendre 5 qui sont très amant, très bien montés, très riches et très musclés. Et on va en prendre 5 qui n'ont aucune de ces 5 euh, qualités, d'accord On va les suivre pendant six mois. Et euh, derrière, on va interroger les femmes que ces hommes auront fréquenté. S'ils en ont fréquenté, parce qu'à mon avis, ceux du deuxième groupe en auront fréquenté assez peu. D'accord Et on va demander finalement ce qu'elles ont, euh, qu ont préféré. Ou, à défaut, pour, pour lever le biais de leur euh, interprétation rétrospective, on va simplement, euh, par des drones, ou je ne sais pas quand, on va, on va observer, on va regarder comment ça se passe. Euh, je pense que les riches, grands, euh, musclés et bien portants, auront une vie plus pleine que les petits, euh, pauvres, euh, freluqués et... et mauvais amants. Bon alors, euh, si on... je pense que son interview, on a fait le tour. Bah, les pissotières, parlons des pissotières. Parlons-en. Est-il normal de partager la vision de son sexe avec des inconnus J'ai envie d'avoir le point de vue des hommes sur toutes ces questions. Il ne faudra pas rater son documentaire. <rire> oui, alors ça sera un petit peu comme le documentaire là. Le documentaire d'Ovidy, ça, ça promet toujours beaucoup, et finalement, ce sont toujours des prétextes à voyager. En fait, quand tu fais un documentaire, du coup, tu as un budget note de frais, ce qui te permet d'aller dans plein de pays, à l'hôtel, etc. Et, et en fait, tu reviens avec... Euh, et tous les grands écrivains qui ont eu une phase ou une carrière parallèle documentariste attestent tout ce qu'ils écrivaient... Enfin, je... Je suis désolé si c'était toujours le même, mais c'est vrai que c'était un peu ma référence et en plus ça s'applique à, à beaucoup de nos études de cas. Moravia, qui a reçu par des, par des médias des, euh, des, des budgets pour aller faire des documentaires en Afrique, en Inde, etc., il disait en fait, je, je, je, me, rense je, je me renseignais en bibliothèque, j'écrivais quasiment tout en, en bibliothèque. Et quand je partais là-bas, c'était des vacances. Un documentaire, à la base, c'est se générer un budget vacances avec des choses que de toute façon, tu peux écrire en bibliothèque ou sur la base d'une recherche biblio bibliographique. Alors, qui est Camilla Jordana C'est peut-être le moment de nous poser la question. Moi, j'ai l'impression que c'est une cagole du 8 3, mais tu n'étais pas tout à fait d'accord au roi. Euh... Cagole, elle a fait une première aile quand même. <rire> Qu'elle n'a pas terminé. Yeah. Ouais. Alors, Camilia, Camilia Jordana est la fille d'une maman coach en développement personnel, ouais. mais surtout d'un papa entrepreneur en BTP dans le sud de la France, d'accord Donc, Camilia Jordana a grandi dans une villa avec piscine de la région de Toulon. J'allais dire, Sanary sur mer, mais non, Sanary c'est les non. Duhamel, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même classe sociale, hein. les Duhamel et les Jordana... Ils ne euh... mangent pas les Amérias. Non, pas, pas, pas, pas exactement. Euh, donc à la granditude, vous savez alors moi je viens du sud de la France donc je les connais bien ces, ces entrepreneurs-là. Ça a généralement des villas euh, avec un crépi couleur saumon et des piscines en forme de haricots et avec des dalles en carrelage de 30 à l'intérieur. Ouais. Tu sais, C'est la grosse dalle de, de 30 avec le gros joint en, en ciment de 1 cm, là bien laid, et la, la, la cuisine à 50 000 boules, la piscine en forme de haricots et les meubles de jardin. Euh, ouais. Des coups avec des gros pots de fleurs, ça fait un, un peu love story. Hein. C'est ça. Et en fait, dans, le, dans la petite cour devant, dans, dans l'entrée, il y a un palmier et un bouddha. Tu les connais ou pas, ceux-là Oui, ouais, on, on les connaît tous. Et du coup, elle a sauté directement donc, du plongeoir de sa piscine de, du, du Var à un 40 mètres carrés à Paris à l'âge de 20 ans dans le 11e arrondissement. D'accord Donc il y a 8 ans donc il y a 8 ans, proche du canal Saint-Martin et qui n'a euh, pas plus d'insécurité qu'un qu qu autre arrondissement parisien. Donc en fait on se demande bien dans quelle rue, dans quelle avenue, dans quel, dans quel passage euh, les, les, les flics la massacrent, on se demande. Où est-ce qu'elle a vu ça Et alors sa plus grande angoisse, là je cite donc un article de, de Libération de, du 7 mars 2011, donc elle venait d'emménager donc, venait donc ça, quelle était sa plus grande angoisse à l'époque on, on s'imagine que ça pouvait donc être la, la, la coercition de policières. non en fait c'était le lycée en fait, euh, sa plus grosse angoisse c'était les maths et l'histoire géo et en fait elle ne rêvait que, que d'échapper au lycée par la musique donc c'est pour ça qu'elle a fait des, des, des télécrochets alors elle a écrit donc du coup euh, ayant gagné le, le télécrochet de d'M6, elle n'a écrit qu'une seule chanson de son premier album D'accord Tout le reste ayant été géré, organisé, produit et écrit par des... Par des... Ça commence par H. Pour des handicapés. <rire> Peut-être, mais également par, par des hommes. Hein. Je cite l'article ah oui. de, de Libération. Rentrée des classes, elle prend un studio à Paris, gère à distance des parents super relous. Si je ne les appelais pas de deux jours, c'était la mort et s'inscrit à des cours par correspondance. Au bout du compte, elle, elle ne finira pas sa première littéraire, elle n'écrira qu'une seule chanson de son premier album. En anglais, c'est bien plus facile, la mélodie roule toute seule. Ses deux directeurs artistiques épluchent vaillamment les 400 textes et mélodies écrits pour elle. Euh, dans cette course du « Qui va composer pour Camélia ?», Babix, jeune compositeur bourré de talent, manque à l'appel, « C'est à l'usure que celui qui se dit pas très tubesque accepte de la rencontrer. Elle le laisse ébahi et baba, il lui écrit plusieurs textes et lui prête même ses musiciens. Des tontons, des grands frères, des amoureux, des amis, c'est un peu tout à la fois. On devine qu'elle les mène par le bout du nez. » Voilà ce que disait Libération d'Elle en 2011. Donc premièrement, euh, elle doit 90% de sa composition musicale à des hommes. Je répète, paroliers, musiciens. Tonton, grand frère, ami amoureux. D'accord Donc elle doit 80-90% de sa, de sa carrière musicale à des hommes. Et en plus, euh, homme, dans lequel, homme desquels elle nous dit, dix ans plus tard, dans l'Obs, qu'elle est confrontée au sexisme en dehors du monde de la musique. Je subis un peu plus le sexisme que celles qui ne sont pas à des postes de pouvoir et de prise de position, ce qui est mon cas. Quelle forme de, de, de souffrance ou d'injustice ou de réparation quand tu mènes les jambes par le bout du nez. Je ne comprends pas bien, Camélia. Alors du coup, euh, avec tout ça, qu'est-ce qui peut expliquer ces prises de position répétées sur le mal-être des banlieues et, euh, en France Et euh, prises de position également répétées contre, contre, contre les hommes. Pourquoi chaque interview d'elle fait-elle l'objet d'une saillie pseudo- ou néo-féministe, à ton avis Or Pourquoi on y a droit à chaque fois pourquoi elle fait à chaque fois la couve de Libé ou de l'Obs et, et pourquoi elle reçoit des, des, des, des torrents d'insultes ou des pelletés de merde Est-ce que je t'ai bah, parlé à ça de ma théorie de l'éponge Puisque ça va être celle qu'on va en plus euh, aborder dans l'anecdote la, dans la, du jour. Hein. Une fournée, on tourne le même jour une vidéo d'actu, une vidéoscopie et une anecdote. Alors ma théorie de l'éponge, c'est qu'en fait, il faut lui pardonner parce que la seule façon d'expliquer son parcours c'est qu'elle ne pense pas un mot de ce qu'elle dit. Une éponge, et d'ailleurs, tu attesteras que j'en ai parlé avant de découvrir l'article de Libé, ouais. qui le confirmait donc toujours 7 mars 2011, ce, ce qui a de bien, donc la syntaxe et la grammaire n'ont plus aucun intérêt, ce qui a de bien avec Camélia, c'est sa curiosité folle, elle est comme une éponge. En fait, Camilla Jordana, euh, sa particularité, et il y en a beaucoup comme elle, c'est qu'elles ont une espèce d'intuition qui leur fait voir que l'époque est traversée par des courants d'air, d'accord Un petit peu comme un planeur doit choper les, les courants ascendants pour aller de, de, de, de parcelles de terre en parcelle de terre. Il y a des gens comme ça qui arrivent à choper le zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps, et euh, ah, on a absorbé suffisamment de ce champ lexical pour être crédible quand on le ressort. Ce champ lexical, on le connaît, c'est euh, pardon, déconstruction, privilège, dictat, euh, patriarcal, et euh, quatre ou cinq autres termes. Ouais. Et à les manipuler un petit peu comme ça, sans réfléchir, comme une... Tu sais, une grand-mère fait du tricot, ouais. elle, a ses, elle a ses quatre ou cinq bobines de, de trucs, et puis pendant qu'elle te parle, tu vois, elle a les mains qui s'agitent parce qu'elle a fait ça toute sa vie, maintenant elle le fait sans réfléchir. Mmh. Euh, ce que l'on prend pour une pensée, ou une posture, ou un combat, je dis que c'est du tricot mental. Ce sont quatre ou cinq bobines de, de laine qui sont quatre ou cinq courants du moment, l'écologie mal comprise, hein, vous connaissez ma, mes petites nuances sur l'écologie, l'écologie mal comprise, le, le, le sans-frontiérisme, le féminisme, le promigrantisme et le progressisme, ce sont des bobines dans lesquelles tu te déguises tu te, tu, te, tu te coupes, tu te tricotes une espèce de maillot comme ça, un maillot de corps, euh, dans quai, euh, bien, vu de, bien vu dans les médias. Et je pense que la, la seule clé de lecture, c'est de, de, de résister à l'intuition ou au réflexe, de considérer que parce que c'est écrit, parce que c'est présenté, parce que c'est mis en exergue dans un journal, ça représente une, une, une, une, une thèse ou encore moins une cause. Une thèse repose sur une cause, et une cause, c'est quelque chose à laquelle tu crois, et quand tu crois, tu as la foi. Et pour prouver que tu as la foi, tu as deux façons de, de, de le montrer. La première, c'est en étant prêt, comme dit Jean Covici, quand, on lui demande, quand il demande à un interlocuteur avec lequel il est en désaccord, il a dit « Est-ce que ce que vous venez de me dire là, vous parieriez toutes tout vos économies dessus ?» Donc, es-tu prêt à parier une partie significative de tes économies sur le fait que le, le type de monde que tu, que tu, que tu décris souhaité va advenir. Euh, et, la, et la deuxième cause pour laquelle, indubitablement, on, on, je pense que les gens sont sincères, c'est « es-tu prêt à te battre pour au péril de ta vie ?» S'il n'y a pas de péril de vie ou de mort, et si tu n'y mises pas une partie significative de, de, de ton capital, ce n'est pas une cause. Donc du coup, rien ne me convainc que tu y crois, si ce n'est que tu tricotes habilement avec les bobines euh, que t'offre l'air du temps. Et si vous regardez les dix années de ces soi-disant saillies, rétrospectivement, avec cette théorie de l'éponge ou, ou du tricot, c'est-à-dire, il y a deux, trois courants qui nous traversent, j'ai chopé que j'ai compris, j'ai intuitivement accepté qu'il fallait les prendre avec le vent dans le dos, et que ça passait par ce type d'interview-là, vous remarquez que tout à coup, il n'y a plus aucune surprise, que tout est cohérent, que tout est logique dans son parcours, et que finalement, euh, ça nous dispense d'y chercher une interprétation. En résumé, en une phrase, je suis absolument convaincu qu'elle ne pense absolument pas un mot de ce qu'elle dit pour autant qu'elle pense l'inverse. Là, tu viens de citer mon sociologue préféré, tu sais, sans le savoir, c'est Kaufman. Le, quand on recueille la parole, il faut toujours se souvenir que les gens ne disent jamais toute la vérité, mais qu'ils ne disent pas non plus le contraire systématique de la vérité. Mm. Et, et là, c'est pareil. Euh, vous aurez, dans les interviews de ces starlettes, j'ai pas dit star, j'ai pas dit diva, j'ai dit de ces starlettes, vous aurez dans les interviews de ces starlettes on va dire, d'importations récentes, c'est-à-dire les Weshdell, les Camilla Jordan, etc., vous aurez tout simplement eu un petit tricot de corps, une, une, une éponge gavée d'un courant qui est euh, toutes les chapelles du moment, euh, tout, tout les, elles vont éponger tous les courants convergents et euh, vous les ressortir tout simplement à chaque tournée, à chaque promo, et je vous encourage désormais à simplement ne pas en faire des gros titres, ne pas surinterpréter, et encore moins à leur prêter une forme de sincérité ou une forme de combat. Ce n'est pas un combat. Un combat, c'est quand tu es prêt à mettre ce que tu possèdes ou ta vie. Là, ça n'est ni l'un ni l'autre. C'est euh, du remplissage de discussions avec des mots à pas cher qui n'ont pour conséquence négative que quelques vagues petites euh, attaques sur Wikipédia, mais qui ont pour conséquence positive euh, qui lui valent euh, globalement euh, sa, sa, sa, sa carrière. Donc, pff, pardonnons lui. Pourquoi énerve-t-elle autant les gens du coup Alors que des candidates de télécrocher des anciennes candidates de Télécrochet, on en a maintenant euh, une bonne une bonne une bonne dizaine qui font carrière en France, des, des Jennifer, des des Nolwens, des... Nulwens, des euh, comment s'appelle-t-elle l'autre... Euh, la rouquine, la fausse rouquine, là, euh, bref, enfin... Et le Voilà, et le euh, Et personne ne suscite cet agacement. Personne met les poils comme, comme, comme elle. Alors pourquoi est-ce qu'elle énerve plus que les autres Parce que les autres ne sont pas agaçantes. <rire> Pe peut-être, oui, mais... J'ai l'impression que si elle énerve autant à chaque fois, et si, effectivement, peut-être qu'elle doit... Euh, elle doit recevoir quelques invitations à rentrer chez elle sur les réseaux sociaux. C'est globalement parce que c'est indécent de t'emparer des combats des gens qui souffrent vraiment quand en fait, tu n'as jamais souffert de ta vie. Ouais. Tu se as grandi au bord d'une piscine en forme de haricot sur des dalles de 30 Tu es arrivé, tu as échappé au lycée. Des gens t'ont écrit des chansons et t'ont prêté des musiciens. Es arrivé à Paris dans le 11e, dans un 40 mètres carrés avec un piano. Moi, j'ai commencé ma, ma, ma vie parisienne à Saint-Ouen, et, et en fait, on voit que tu ne souffres pas, que tu n'as jamais souffert. Tu parles d'agression dont tu n'as finalement jamais été témoin ou quasiment jamais. Euh, tu, noues, tu nuances d'ailleurs à la fin, prise à son propre piège, elle nous explique qu'en fait, massacrer était euh, finalement, elle voulait dire quoi Elle voulait dire euh, contrôler. Oui, moi, j'entends massacre, j'entends tronçonneuse, tu vois. Oui. Massacre non. à la tronçonneuse, oui. je vois du sang giclé, Contre des arcades éclatées, des nez tordus. T'as l'entre-deux qui est agressé. Agressé, oui. qui est déjà beaucoup plus discutable. Parce que oui. une ag... euh, si je hausse la voix, je t'agresse, tu comprends oui. Il n'a rien, à trop Tu Tu conduire ou quoi, pauvre con Vraiment, je... je vous demande pardon. Je, je vous prie de m'excuser. Connard Donc moi, j'ai envie d'arriver à une conclusion assez simple. Je pense qu'il est temps que les émissions musicales euh, redeviennent des émissions musicales. Je suis là, en fait, des interviews des sportifs et des interviews des chanteurs. Ça ne me sert à rien, ça ne m'apporte rien, et pour moi, un, un, un pilote, ça pilote, et un chanteur, ça chante, et un musicien, ça joue. Et je me fous complètement de leur interprétation de l'air du temps. Je m'en carre, et c'est pareil pour les sportifs, de toute façon, euh, à la base, ils sont pas intéressants. En plus, enfin, sauf il euh, y en a un par génération, il y a un Mohamed Ali par génération, il y a un canton... et encore Cantona, c'était déjà un sous-sous-sous, euh, c'était un sous Ali. Euh, je ne suis pas intéressé par leurs opinions sociétales, qui n'en sont pas, qui ne sont que le, une, une capacité à éponger plus ou moins le, le, le courant d'air, l'air du temps, et qui en plus est encadré désormais par une, une, une femme, une RP qui les oblige à utiliser des éléments de langage. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc, que les euh, basketteurs dunk, que les pilotes pilotent, que les camélias jordanas chantent, que les musiciens jouent, et les moutons sont bien gardés. Dites en commentaire, jugez, notez en commentaire, l'aurora du jour. Aurora, malheureusement pas Cortopassi. Euh, si on vous a fait marrer ou qu'on vous a appris ne serait-ce qu'une petite information nouvelle, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, c'est utile pour le référencement, les algorithmes et la survie de la chaîne. Et si l'envie de déchirer le voile hypocrite des relations hommes-femmes vous prenait, c'est le moment de vous y abonner à cette chaîne. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard.